Hello, je suis Marina, étudiante à l'ISCP à Paris et je vais vous partager mes conseils pour réussir l'épreuve du Grand Oral. Cette épreuve, je ne vous apprends rien, vous la passez en fin de terminale et pour la réussir, il n'y a pas de secret, il faut s'y préparer rigoureusement. Premier conseil, apprenez à gérer votre stress. Pour cela, faites des exercices de respiration pour rythmer votre prise de parole, votre ton et la clarté de vos propos. Pour vous entraîner, vous avez plein d'exercices sur Google et vous avez même des applications comme Respire Relax. Deuxième conseil, entraînez-vous à prendre la parole sans note. Savoir s'exprimer en captant l'attention du jury, c'est vraiment la clé principale pour réussir cette épreuve. Pour cela, il faut vous mettre en situation. Entraînez-vous devant vos parents, votre famille, même vos amis. Vous prendrez confiance en vous et ce sera beaucoup plus facile lors de l'épreuve. D'ailleurs, votre position en dit beaucoup sur vous il faut que vous preniez possession de l'espace. Ancrez vos pieds dans le sol et évitez de vous balancer. Troisième conseil, anticipez les questions qu'on pourrait vous poser pour pouvoir préparer vos réponses. Comme par exemple, quel est votre projet d'orientation Et voilà, c'est tout pour les conseils, j'espère que ça vous aura aidé. Et n'oubliez pas, l'ISCPA propose des ateliers pour vous entraîner à cette épreuve. Allez, à bientôt